Salut les dédés, j'espère que vous allez bien, en tout cas ça va nickel Allez, aujourd'hui petite intervention, mais pas des frelons, pas du tout, on va changer un petit peu hein? On va faire un truc plutôt space, un peu physique Je vais vous montrer ça, je vais vous expliquer tout ça Allez on va rentrer Alors ici on est dans un silo, un silo à farine Vous voyez, il y en a deux, il y a le premier qui est assez grand quand même donc c'est un stockage de farine Et le deuxième Mais celui-là, on ne va pas y toucher, il est déjà fait En fait, je vais traiter l'intérieur Parce qu'il faut savoir, ici, c'est un, un bâtiment industriel Donc ils font du pain, des gâteaux et tout ça Pour d'autres boulangeries ou pour des écoles Il n'y a pas de magasin où on vient acheter le pain ici C'est vraiment industriel Donc ils sont là pour fabriquer du pain et tout ça Donc ils ont besoin de beaucoup de farine Alors, Au lieu d'acheter des sacs et stocker ça, ben ils ont des silos donc, il faut livrer la farine là-dedans et quand c'est vide, ben, c'est là où j'interviens. Parce qu'il faut faire une désinsectisation contre le papillon de farine, les sylvains, les charançons. Parce qu'il faut savoir que là-dedans, au bout d'un moment, la farine elle, elle va un peu pourrir et du coup, ça va créer des insectes. Donc, avant de la re-remplir, ben, il faut la nettoyer et faire une petite désinsectisation. Donc, vous allez voir, c'est quand même assez physique. Je ne sais pas si vous voyez bien là. Ici, ça c'est la trappe où je vais devoir rentrer, frotter à l'intérieur, mettre le produit. Ça va être chaud, sachant qu'il fait à peu près 32 degrés dehors. Ce que je vais faire, ce que je vais me préparer, et je vais vous montrer tout ça. Je vais servir hein, de nettoyage. On va bon, ben, le servir Le pédale va être de le motif. On l'intérieur. J'espère que ça va, les images vont être belles. Je ne sais pas si vous voyez les petits papillons là. Ouais, ça commence déjà. Il faut savoir que quand c'est plein la farine elle reste en haut. Et ça crée des petits blocs. Et du coup, ben, vous avez de la farine. Et vous avez des papillons de farine, vous pouvez avoir des chargançons, de vous pouvez avoir des sylvains. Donc là, il faut tout faire tomber. Vous voyez, tous ces blocs là, ça reste, la farine elle part par dessous, elle est ramenée dans le laboratoire. Tout ça, à force de laisser, ça peut pourrir et ça crée beaucoup d'insectes. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'il est vide, il faut faire une désinsectisation. pour les frelons Et on va nettoyer l'intérieur des filtres parce que là dedans ceci vous faire sortir le l'air verre qui peut avoir dans le local dans le silo plutôt il faut faire ça à chaque, chaque bloc Thank okay. Travail assez physique, là, vous voyez, je suis un peu mieux ici l'autre. Euh, la farine... Euh C'est chaud patate Bon voilà, bon, l'intervention voilà, est finie à l'intérieur. Bon, Excusez-moi, je suis un peu essoufflé. Hein. Il fait très très très chaud. Donc euh, je vais m'attaquer à la désinsectisation, avec un produit esprit, euh, un produit euh, alimentaire. C'est-à-dire qu'on a le droit d'arroser un endroit où il y aura de l'aliment. C'est un produit esprit. Donc je vais utiliser euh, le nébulisateur. Et depuis, euh, de, et depuis la trappe, euh, je vais pouvoir envoyer euh, le produit. Allez, c'est parti bon, voilà. La vidéo se termine, regardez-moi cet état, je ne me vois pas mais je dois avoir une belle tête quand même. Bon. Je suis cuit, dire que j'ai trois nids de frelons à faire juste après, hein. trois nids de frelons encore. On va passer à la maison, on va se doucher et on va faire les trois nids. Bon, J'espère que ce type de vidéo vous a plu, c'était euh, une intervention que je ne fais pas souvent, donc je n'ai pas toujours l'occasion de filmer. Vous savez très bien que chez certains clients, il faut quand même que je demande l'autorisation. Donc j'espère que ce petit traitement vous a plu. Et ben je vous dis à très bientôt les deux.